J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec David Lenouri, la figure de proue de Boom Boom Games. Bonjour David Bonjour. Alors nous deux on se connaît un petit peu puisqu'on a travaillé un tout petit peu ensemble et puis tu es très très présent sur les, les réseaux sociaux, on va y revenir. Euh, alors mal... Un peu trop sans doute. <rire> un peu trop, mais on, on va en parler justement. Euh, alors malgré le ouais. fait que tu sois justement très présent et très ouvert, je me suis rendu compte que la communauté avait beaucoup de questions sur, euh, sur toi, ne te connaissait pas bien. Euh, des questions comme ouais. par exemple, en guise d'introduction, comment a commencé Boom Boom Games à Quel âge a cette, cette entreprise euh, bah écoute, ça a commencé en 2016, l'entreprise en tant que telle, hein, parce que bah, je crois que ai, ouais, je l'ai créé en 2016, et puis bah, ça a été vraiment euh, effectif à partir de 2017 où j'ai une première fois arrêté de travailler pour, pour vraiment me consacrer à ça. Et puis, euh, et puis voilà, donc euh, ça a vivoté pendant euh, plusieurs mois, le temps qui est vraiment quelque chose d'un qui aboutissent et puis voilà ça s'est lancé très doucement avec des hauts et des bas comme toutes les jeunes entreprises et puis, et puis voilà maintenant j'ai de nouveau, parce que été à me retravailler entre temps, mais j'ai de nouveau requitté -re mon emploi pour de être de nouveau à temps plein sur, sur Boom Boom Games. Alors tu, voilà. tu me l'as dit euh, en off euh, mais il y a des gens aussi qui mmh. me demandent vous êtes combien Alors moi je suis tout seul sur Boom Boom Games, je suis tout seul enfin euh, pour faire la majorité des choses, je suis tout seul, euh, j'ai mon associé entre guillemets parce qu'on a deux, euh, la, la société nous appartient à tous, tous les deux donc euh, c'est ma conjointe, moi bon, comme euh, dans beaucoup de cas, euh, et puis bah, elle, elle m'aide un peu pour tout ce qui est euh, relecture, etc. quand elle a un peu de temps parce que qu'elle travaille et puis elle fait plein d'autres choses à côté donc ouais c'est pas forcément… Elle y accorde un peu de temps quand elle, quand elle, quand elle peut, quoi, mais c'est quand même assez, assez peu prêt, malgré tout. Donc, globalement, je suis tout seul. Euh, ça a changé euh, il y a plusieurs mois, l'année dernière, surtout, euh, parce qu'on a commencé à travailler avec un autre éditeur, euh, Bad Games, qui est dans, en gros dans la même situation que moi, c'est-à-dire que tout seul, donc, euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui travaille tout seul et qui avait envie de travailler un peu aussi euh, plus avec d'autres gens, avec d'autres humains. <rire> Et puis, euh, et puis surtout qu'il voulait, euh, qu voulait s'essayer plus à la localisation parce qu'il a fait plusieurs jeux qui étaient des éditions de des créations et puis bah, il voulait aussi un peu développer euh, son activité du côté de la localisation et du coup, moi je faisais ça, sur, enfin je faisais surtout ça hein, au départ euh, donc voilà on, on a commencé à travailler ensemble bon je pense qu'à un moment ou à un autre on finira par créer une, une entité à tous les deux mais euh, pour l'instant Boom Boom Games c'est surtout moi. Alors c'est une question, c'était justement une question d'un contributeur, mais on va l'anticiper comme tu en parles maintenant. Votre rapport pour l'instant avec Bad Taste, donc c'est de la collaboration, on peut appeler ça comme ça Ouais. Ouais, bah c'est de la coédition. Hein, donc euh, on fait, euh, on est à 50-50 ans, ans sur les risques et les bénéfices. Euh, après, en termes de, de travail, euh, ça dépend. Hein, enfin, ça dépend, on a, on a nos, nos points forts et nos, enfin, nos points faibles tous les deux. Euh, tout ce qui est euh, trad ça va être plutôt euh, Fred, qui, est, euh, qui a déjà fait un peu de boulot de, de tradition, notamment chez Edge avant. Et puis euh, bah, tout ce qui est com c'est plutôt moi parce que je suis un peu plus présent sur les réseaux sociaux. Bon, com c'est envie dit, mais bon, en tout cas les relations avec. Malgré tout, oh, <rire> Et avec les Community joueurs. Management. Ouais, ouais, ouais voilà, c'est ça. Et puis bon.. Euh moi je m'emporte pas trop facilement sur les critiques donc ça va après il est plus, plus sous-polé les faux que voilà. donc, ça, faut mieux, mieux qu'il reste en retrait là dessus puis c'est pas un truc qui l'intéresse spécialement donc euh, il aime bien tout ce qui est création que, euh, on bosse ensemble en plus sur, de, sur des créations de jeu aussi euh, donc lui il suit tout ce qui est proto etc., donc, euh... donc ouais, on essaie de, de, de travailler en bonne intelligence même si globalement on fait un peu tous les deux la même chose euh, moi ça m'arrive de faire la trade euh, généralement j'essaie quand même de le faire redire, parce que je peux, je peux faire des conneries, mais, euh, et puis lui aussi d'ailleurs, pour faire, donc on, on essaie de travailler un petit peu quand même, malgré tout, euh, en bonne collaboration, en bonne intelligence. C'est un gros boulot alors pour toi tout seul, tu euh, parce qu'il va t'arriver d'être sur plusieurs jeux à la fois j'imagine, donc ton travail... Faut... Ah ben oui, oui, oui complètement, excuse-moi. Je... Vas-y, mais t'en prie. Euh, ouais, complètement, parce que, voilà euh... Bah, ce matin j'étais en train de continuer sur Tom euh, Your Quest, parce qu'il y a encore quelques fichiers, des trucs à faire, hein. encore quelques fichiers à, à traduire, j'ai fait la, la semaine dernière la semaine d'avant, j'ai fini à, la. Semaine dernière j'ai fini la boîte de, de Fallen Angels. Euh, Fred de, de son côté commençait le livret de règle de Maki. Euh, euh, ai... Enfin, voilà, on, on bosse sur, euh, sur plusieurs dossiers en même temps, bah, ce qui est un petit peu aussi compliqué à gérer parce qu'on peut avoir des, euh, des obligations, des priorités, des urgences euh, qui font qu'on bah, laisse un peu en suspens un jeu pour pouvoir euh, se focaliser sur un autre, parce qu'on voilà, n'est que tous les deux, donc euh, on, a, on a notre temps qui est limité aussi. Donc c'est vrai que bon, vu qu'on aime bien se mettre plein de projets sur le dos, bah, il faut quand même pouvoir essayer de le gérer. Donc il y a des fois c'est un peu compliqué parce qu'on n'arrive pas toujours à programmer tout comme il faut. On l'a fait l'été dernier par exemple avec avec les sous, on a quelques soucis même avant sur objection quelques soucis de, de fichiers même déjà à l'époque qui n'étaient pas les bons donc on a dû retravailler notamment des formats de de deck parce que euh, tout était enfin le, les fichiers qu'on nous avait envoyés ne correspondaient pas aux fichiers qui étaient été attendu par, par les fabricants. nous on avait tout envoyé comme, comme, comme on le fait habituellement, c'est-à-dire on nous envoie un fichier, comme, par exemple pour les cartes de l'affaire 1, les témoins, bien, on, on le traduit, en on met en page et puis on l'envoie. Le et euh, là c'était pas ça, il fallait recombiner tout, enfin il y avait plein de choses à modifier, donc voilà, ça, ça a été un peu compliqué. Ça, donc, on ouais, c'était et, et, et du coup on avait dû repousser euh, le, le, le, boulot pour, euh, bah, pour les jeux de pêche, euh, pêche-quotter, cold-water, chrome, pêche fly cold chrome Et puis, bon, après comprenez, il y a plein d'autres soucis qui font que, enfin, ce, ce dossier-là est vraiment à la bourre, mais, euh, donc, voilà, on est un peu obligé de, bah oui, de bosser sur plusieurs jeux en même temps. Euh, voilà, bon, bon, bon, c'est juste avant, c'était, euh, les fichiers de SolarSound, comme je te disais, donc, c'est un peu, euh, ça, ça, ça peut être un peu compliqué parfois, et c'est vrai que, Vu qu'on est dépendant notamment dans les productions jointes, alors c'est vrai que quand c'est nous qui, qui faisons les, les productions, c'est à nous d'appuyer sur le bouton, entre guillemets, euh, c'est beaucoup plus facile parce qu'on euh, peut, on peut avoir une semaine de retard. Euh, euh. Quand c'est du caisse, enfin quand c'est du prof, on dit que c'est plus embêtant, mais quand c'est une production qui vient boutique, donc, bah, est directement avec boutique, il n'y a que nous, entre guillemets, qui allons être à en pâtir. Euh, par contre, quand on fait des productions jointes, comme c'est le cas fréquemment avec Rockmanner notamment avec Gates, Objection, Funkers, euh, cette watch, bah, là, euh, on est dépendant forcément du euh, timing de l'éditeur euh, d'origine, enfin, euh, donc là, on, on est obligé de, de jouer avec le calendrier, forcément. Ouais ça peut être un peu complexe c'est parfait, en 5 minutes tu as répondu aux trois quarts de mes questions en tout cas tu as abordé tous les sujets, merci David d'avoir été avec moi alors on va essayer de sauver quand même l'interview, non non on va détailler certains points, t'en fais pas on va revenir sur tout ce que tu dis alors Boom Boom Games a grâce à ta présence un gros gros capital sympathie même si parfois les campagnes de crowdfunding vont avoir des résultats assez mitigés, les campagnes financent toujours ou presque toujours, j'ai l'impression qu'elles financent toujours euh, la localisation en elle-même c'est un business viable ou vraiment en soi ça se suffit pas quand même euh... <rire> bah, si on s'appelle Matago je pense que c'est viable oui mais quand on s'appelle Boom c'est plus compliqué euh... bah, disons que ce qu'il y a alors tu parlais des localisations par exemple euh, les jeux de pêche euh... Nous, on est parti sur du crowdfunding. Le crowdfunding en tant que tel, ça nous permet de payer un peu plus que la licence et puis, puis c'est tout quoi. Donc, on euh, rentre une partie de la prod et puis, et puis après tout le reste, il faut, faut, faut, faut que ça soit payé autrement. Euh, c'est vrai que nous, on voit le, le crowdfunding d'abord comme une possibilité de, de faire le jeu parce que globalement, on est des toutes petites entreprises. On a un capital qui est extrêmement réduit, on a une trésorerie qui est euh, extrêmement réduite aussi, et donc du coup, pour pouvoir lancer les projets, on est un petit peu obligé euh, de faire appel euh, aux, aux joueurs, quoi, tout simplement, pour nous aider à, à créer, euh, à leur faire à donner vie au projet. Euh, et puis après, bah, on voit en bout de boutique, parce que ça permet aussi de toucher d'autres publics. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on a fait que de la localisation, et puis euh, parce que c'est facile, moi comme je te disais, euh, moi je me considère comme encore étant en apprentissage de travail d'éditeur, euh, c'est quand même beaucoup plus facile de prendre un jeu qui est distance, qui a été euh, testé, retesté et, et globalement qui ne devrait pas avoir trop de bugs, même si parfois il peut y en avoir, pour le proposer après plutôt que de partir d'un d'un un projet, de création d'auteur pour pouvoir l'amener à la consécration, de le, le mettre en boutique ou, et donc l'avoir en, en version finale. quoi. Euh, et donc, pour revenir à ta question, savoir si c'était si rentable ou euh, vivable, donc, quel était ton mot exact euh, Oui, euh, viable, je crois que c'était mon mot. Viable. Euh, viable, bah, en fait, c'est. C'est pas forcément viable si tu fais des petits projets comme on le fait nous et puis si tu en fais 2 trois dans l'année, parce que voilà, le bénéfice est très très limité. Euh, si tu en fais plusieurs, euh, voilà, si tu arrives à en faire euh, 5-6 euh, commence commencent à fonctionner correctement, bon, tu dois pouvoir arriver à te faire un petit salaire. Euh, après, euh, le problème c'est que euh, si tu es dans ce modèle-là, il faut quand même que de l'argent pour financer d'autres projets. Donc forcément, c'est soit tu en réinvestis, soit tu te payes. Le problème, c'est que si tu te payes, bah, tu ne peux pas en réinvestir. Donc on est un petit peu dans un système de serpent qui se mord un peu la queue, dans le sens où tu es obligé de faire des projets, tu en as certains qui ne vont, qui vont pas très très bien marcher, donc qui vont un peu imputer sur ceux qui vont bien marcher, mais en même temps tu n'es jamais sur lesquels vont fonctionner ou lesquels vont moins fonctionner. Et puis bah, après, pour pouvoir avoir de l'argent, la trésorerie, pour pouvoir réinvestir dans d'autres à un moment pouvoir te financer quand même un salaire. Mmh. Donc c'est assez viable, ça dépend des, des, des marques que tu as. Quoi. Quand, quand tu peux, peux localiser Verdel je pense que c'est viable. Euh, bon euh, voilà, ça moi j'ai quand même la chance, même si, si c'est un niveau complètement différent, euh, d'avoir réussi un, un joli crofondi sur le deuxième set of watch, par exemple. Parce que dépasser les 40 000 euros donc c'est quand même c'est quand même énorme pour moi euh, après de, de ce qui nous reste tu payes la TVA tu payes la prod, des boîtes aussi après qui vont aller en boutique tu payes tous les cadeaux parce que finalement c'est un petit peu trop généreux et, et donc à la fin il bah, à la fin il reste, euh, bon, il reste quand même nous sommes un petit peu en dette, mais il te reste un quart de ce que tu as vu au départ. Donc euh, ça, si tu le réinvestis en autre chose, parce que tu as forcément besoin de réinvestir dans quelque chose, à la fin, au final, il te reste pas grand-chose pour l'instant, en attendant que le jeu sorte en boutique. et donc là, c'est là où justement tu commences à toucher de l'argent, comme, comme ça est le cas pour l'objection où euh, le financement participatif a permis de payer une grosse partie de la prod. Euh, notre distributeur a acheté aussi de façon une petite partie de la production plus belle en boutique et donc bah, tout était payé et donc tout ce qui va arriver là quand on tout ce on vend en boutique bah, globalement ça va être du bénéfice. donc là ça va faire vraiment du bien parce que ça fait en gros un an que, que c'est un est et un petit peu investi si tu veux. Voilà, donc euh, bah, j'ai toujours tendance à faire des parenthèses, <rire> je m'excuse pour ceux qui vont regarder la vidéo, <rire> je, je peux euh, passer d'un sujet à un autre, donc euh, par rapport à ta question c'est ça, c'est que. Euh, euh, pareil, voilà, euh, comment euh, euh c'est correct. Si je faisais 4-5 projets de cette watch dans l'année, je serais content. Euh, par contre, voilà, tu fais un set-watch et puis à côté, euh, où je suis là tout seul, hein, parce que pour l'instant c'est pas, pas de la cognition, et à côté on fait euh, on fait des jeux de pêche qui sont un euh, plus gros investissement marche beaucoup beaucoup moins bien parce que déjà ça part pour au bon moment, euh, on s'arrabe un peu pour, pour le départ, et puis bah, c'est des jeux qui sont quand même des jeux plus de niche parce que euh, la pêche c'est vrai que euh, ça fait pas grand comme, euh, comme les, les barbares et, voilà. Ah et pêche sur board game c'est vrai que c'est un mariage étrange. Ouais, ouais c'est ça. Et donc du coup euh, pardon, euh, ça marche forcément un peu moins bien. Mais euh, voilà, et donc du coup de ce côté-là, bah, tu es obligé d'assurer de, de, un peu plus euh, tes arrières et tu te dis que parce que là, il va coûter beaucoup plus cher. Donc ce que tu vas te faire d'un côté sur cette watch, bah, tu vas investir dans ces jeux-là, mmh. pour qu'ils aient quand même la possibilité d'arriver en boutique et puis, à bah, bah, faire, même bah, ne pas forcément, forcément d'arriver en boîte hein, parce que toi... Euh, euh, Code cool, Water cool, cool, cool. on a une licence euh, pour un certain nombre de boîtes, on va en faire moins parce qu'on sait que ça ne va pas forcément les atteindre. Donc euh, on va payer. finalement, on paye la licence pour un certain nombre de boîtes, mais euh, elle va être euh, réimputée sur, euh, sur un tiers des boîtes, Donc, euh, enfin un tiers moins, moins des boîtes. Donc ça nous coûte une licence un peu plus. Cher. Ouais. Ok. Ouais. Aujourd'hui vous semblez euh, alors t'inquiète pas hein, je suis euh, justement des commentaires qui me disent merci de laisser parler tes, tes intervenants donc je suis ravi de te laisser parler, je suis sûr que ça ouais, intéresse là, beaucoup ouais. les gens tous ces, euh, tous ces secrets de fabrication. Euh, ouais. ouais <rire> Aujourd'hui vous semblez, à, à, à mon sens, en tout cas de, de ce que je perçois, vous semblez être, enfin, Tu sembles être souvent dans une optique de démarchage euh, des éditeurs ou des auteurs étrangers, malgré la petite réputation que mmh. vous faites. Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne toujours ou est-ce qu'on va parfois venir vers toi ou est-ce que ça tu vas trouver des projets autrement euh, non, globalement c'est quand même plutôt euh, nous qui allons, hein, parce que euh, on est, euh, à dire, euh, je pense que Boom Boom Game ça part une euh, du type sur code, euh, il n'y a pas grand monde qui connaît, je ne peux pas dire, mais voilà, j'ai des espèces de copains sur code qui aiment, qui aiment, qui aiment bien ce qu'on fait, quoi, donc c'est vrai que ça permet de.. et puis bon, bon j'aime bien échanger avec eux aussi, donc vrai que ça permet de, de faire vivre un peu, mais. Donc globalement c'est même comme 26ème c'est n'est pas du tout connu hein, donc euh, à l'étranger encore moins donc c'est toujours c'est toujours du démarchage il euh, faut toujours aller au devant alors ça nous arrive de temps en temps de recevoir des propositions d'éditeurs euh, euh, parce que c'est des éditeurs qui, qui connaissent par exemple Fred parce qu'ils ont été amenés à travailler avec lui dans certains cas mais bon globalement c'est quand même très rare et aussi non comme euh, comme on disait en aparté tout à l'heure, c'est euh, ouais, des, des joueurs qui, qui nous proposent des, des, des projets. Et globalement, bon, c'est quand même une fois que le joueur, les joueurs nous ont proposé, c'est à nous de faire la démarche. Voilà. Toujours à part, à part maintenant, par exemple, sur euh, enfin, Rockmanor, euh, maintenant c'est vrai qu'on bosse avec lui, donc quand on a de nouveaux projets, on passe dessus. Mais, et puis il peut nous en proposer mais sinon globalement c'est toujours le monde qui aime. À ton, à ton échelle sur une, une petite entreprise comme ça, le, la crise sanitaire, tu l'as tu la vis comme un moment difficile parce que tu as du mal à rentrer en contact avec des auteurs, des éditeurs ou au contraire tu as bénéficié d'une sorte de, de regain d'intérêt pour le jeu de société qui, qui s'est manifesté là depuis un an Est-ce qu'on est plus dans le positif ou dans le négatif au final bah, Je veux dire, pour nous, ça n'a pas changé grand chose. Alors peut-être. Peut-être que si sur les sorties d'objection, je ne sais rien, parce que c'est un jeu à deux et donc les jeux à deux, actuellement, vu qu'on est dans une période euh, où on a du mal à jouer avec, avec, avec des cercles très ouverts, ça peut peut-être jouer, hein, je ne sais pas. Hein. Mais sinon l'année dernière, ça n'a rien changé, on n'a pas sorti grand-chose l'année dernière, donc ça n'a pas changé grand-chose. Et puis globalement, ça euh, a a eu un fort fort euh, regain, on va dire, du de, de société, encore plus l'année dernière. Mais c'est sur des jeux qui vendaient déjà beaucoup de. de enfin sur des licences et, qui étaient déjà très connus, je veux dire. Et, euh, les Unbuck, euh, les, euh, les Aventures du Rail, les Catan, etc. Les pandémies, ce sont surtout sur ces jeux-là, qui, qui se sont vendus énormément. Euh, et quand on écoute les boutiques, globalement, ils vont nous dire la même chose. C'est-à-dire qu'ils vendent beaucoup, euh, mais aussi, euh, parce qu'ils les proposent, mais beaucoup de jeux qui sont déjà très bien implantés. Euh, par contre, euh, il va y avoir plein de jeux qui vont se casser la gueule et qui vont à peine arriver en boutique. Quoi. Euh, nous, pour l'instant, on a eu quand même globalement de la chance parce qu'on fait des toutes petites productions, hein, donc, euh, par exemple de Coeur, c'était 1000 boîtes. Hein, donc, euh, bah, boîte, il y en a 200 qui étaient partis pour, pour du crowdfunding, donc il y avait 800 à vendre. Hein. On a 400 qui ont été achetés par notre distributeur, donc bon, globalement, euh, on n'a pas on n'a pas gagné grand-chose, on ne gagnera pas forcément grand-chose, même si la marge est beaucoup plus importante. Mais, euh, mais ce n'est voilà, pas une catastrophe. Quoi. Euh, sur, euh, sur Objection, c'est 2500 boîtes, dont 500 euh, qui, vont, qui vont au backers, donc euh, voilà, c'est 2000 pour, le, pour, le, pour les boutiques. Mais, mais. Ce n'est pas des gros, des gros tirages. Même, généralement, on essaie de faire moins euh, quand c'est possible. À part quand ce sont des jeux qu'on sait sur le marché, donc là on n'hésite pas trop, mais à on va on faire beaucoup plus hein, là, Voilà, Bon, euh, on, on voit ça comme ça, mais après c'est vrai que par rapport à la crise sanitaire, par rapport à nos ventes, euh, moi je ne veux pas le dire en plus, parce que déjà on n'a pas un, un recul énorme en termes de, de, de, de vente de jeux. Donc, euh, moi, j'ai eu quand même pas mal de, de jeux qui sont partout. j'ai eu deux jeux surtout qui sont pas bien vendus du tout, qui ont des stockages chez Philibert, donc on cartonne des stockages chez Philibert, <rire> c'est ça qui est cool, mais, <rire> mais euh, bon voilà, et puis, euh, puis après il me reste des jeux qui normalement une dizaine de boîtes par mois, donc c'est vraiment, vraiment pas ça qui, qui fait vivre. Après, euh, ce qu'on fait depuis euh, de, on va dire deux ans, comme lesquels on est un peu plus sur du dire du jeu un peu plus gamer que ce que je avec quoi j'avais commencé moi euh, ça fonctionne relativement correctement bon, par le, le crash un petit peu l'été dernier avec le jeu de pêche mais bon on était peut-être un peu suicidaire sur ce coup là et puis euh, et puis euh, voilà globalement euh, moi j'ai pas vu beaucoup d'impact la, la, la, la crise sanitaire euh, qu'on a vendu. Donc, après, comme je te dis euh, Peut-être sur objection, mais je pas assez de recul pour, ouais. pour le dire par rapport à d'autres éditeurs, ou pour eux, ça a été un refour ou... Et puis au fait, alors, aussi, le, le fait de passer par Profunding, mine de rien, euh, nous, on le fait pour pouvoir avoir un date réseau et puis on le fait aussi pour pouvoir avoir euh, un petit peu de bouche à oreille quand même qui se crée à ce moment-là, donc ça fait de la com. Quand tu n'as pas les moyens de faire de, de marketing euh, derrière parce que tu es toujours en plus tendu sur ta réseaux, euh, bah, ça fait des gens qui en parlent. Il suffit que le jeu soit globalement bon et qu'il y ait des retours globalement positifs, bah, voilà, moi j'ai vu, la euh, première chose que j'ai vu quand, quand j'ai fait euh, mon premier crowdfunding c'était cette watch. Euh, voilà, c'était pour, pourtant pas énorme, hein, c'était 500 watts, ce qui est déjà pas mal, hein, de, de, de vendus en financement participatif. Et puis bah, j'ai fait euh, un peu plus de 1000 boîtes euh, pour le commerce parce que je ne savais pas du tout comment ça allait couler ce monde. Bah, tout était parti en euh, une semaine, donc, euh, par les, acheté par les boutiques en une semaine. Donc euh, le fait d'en parler un peu, euh, enfin, tout ça, ça permet d'avoir un, un retour et puis ça permet d'implanter un petit peu le jeu, mine de rien, euh, et donc forcément le crash, tu ne sais pas trop euh, comment tu, tu le vois. Bon. Les euh, exemples c'est les jeux de pêche, hein, mais sinon on a peut-être un peu fort. Ah, tu, tu, tu, tu me pousses justement à, à cette question, on a alors on, a, on a, ouais. Set a Watch, on a euh, euh, créé son camp, à affronter des monstres, faire progresser des héros, etc. avec euh, plein de, de variabilités. Ouais. et on a Fresh, Fresh Waterfly ou mmh. un jeu de pêche. Euh, alors j'avais envie de te dire qu'est-ce qui te passe par la tête mais plutôt, euh, plus sérieusement, <rire> euh, comment tu es choisi au final Parce que tu as dit on, on te suggère des jeux, parfois on vient de chercher, il y a Rotman dont on va reparler, mmh. Euh, mmh. mais le, le choix au final c'est quoi Parce qu'il n'y a pas vraiment d'étude de, de marché toi quand tu fais ça oh Non, non, non, non c'est vraiment mal, non, on a déjà pas à peine de l'argent la, pour, euh, pour faire de la com' donc il fallait qu'on lance une étude de marché. Euh, non, tu bon, je ne suis pas sûr que l'étude de marché... Euh... De toute façon, l'étude de marché, c'est intéressant quand tu as un gros éditeur parce que tu vas, tu vas aller chercher là où, là où tu peux taper ou là où ça va avoir du poids parce que tu sais que tu vas avoir un impact réel euh, sur ta communication. Quand tu es un petit éditeur avec euh, ton étude de marché, pas, euh, bah, à partir du moment où tu n'es pas connu, enfin, ça sert à rien, mais moi ça me semble un peu... Ah, je parlais au Sansarge, même qu'il y a euh... les forums et tout, mais du coup, ouais, la, la vraie question, c'est comment oui, tu décides oui, oui, oui. au final quoi. Oui, voilà, c'est ça. J'allais revenir, mais je fais encore des parenthèses. <rire> Excusez-moi. Mais euh, ben en fait, c'est principalement des coups de cœur, euh, des envies, quoi. C'est des envies, euh, comme beaucoup, euh, des envies de joueurs, des envies, euh, des, des trucs que je trouve qu'apportent quelque chose, même si c'est si c'est pas bah, le jeu du siècle, si c'est pas forcément ce qui va révolutionner, mais il y, y a toujours un petit quelque chose, moi, qui me donne envie. Euh, ça peut parfois être les illustrations. Euh, après, s'il y a des belles illustrations, mais qui il rien derrière, c'est pas forcément y aller. Mais, bah, il ne faut pas forcément que ce soit le jeu du siècle pour, pour que ça m'intéresse. Et puis, et puis après, bah, c'est aussi, euh, entre ce que nous on arrive à sortir et puis. Euh, qui peut apparaître un moment ou à un autre sur nos tablettes, il euh, euh, y, y a une déperdition on va dire, qu'il reste quoi 25% à peine quoi. Donc euh, on a beaucoup beaucoup d'envie, et puis bah, souvent ça va chez les conférences, peut, euh, ouais. <rire> il y a plein de jeux que, que je vois sortir, qui vont ça, fait trop le mandat. Je contacte, bah oui mais on est en, déjà en contact avec d'autres, donc voilà, on prend votre bah, monde, machin, et puis ben, ça finit chez Batago, quoi. Ouais. <rire> chez Super People. Donc euh, voilà, donc on euh, est. Euh, donc c'est euh, des jeux qui, qui au final qu'on garde parce que c'est intéressant en tant que joueur, moi j'aime beaucoup parce qu'on parle des jeux, des jeux de pêche comme le contre-exemple parfait de, de, de, de comment on peut se foirer un peu de guillemets, parce que c'est pas non plus une catastrophe. Hein. Mais, euh, mais voilà, c'est quand même un jeu, ce sont, ce sont deux jeux qui sont quand même très intéressants uniquement. Enfin, des trucs que je sais pas, euh, j'invite les, les joueurs à aller regarder Fresh Waterfly, où tu poses ton petit pion pour faire tourner ton petit moulinet pour ramener ton poisson, enfin, c est, c est, enfin, ça pourrait pratiquement être du party game donc, quand on explique comme ça, c'est du party game mais en fait bon, c'est un très vrai de réflexion de 2D. mais voilà, là-dessus là il y, y a vraiment un truc vraiment sympa autour de cet aspect-là et sur euh, euh, comment, Coldwater Crow, moi c'était vraiment la, la mécanique moi, qui m'a plu quand j'ai joué, joué d'abord la première partie que j'ai joué, j'ai joué en solo au début, on devait faire que crash-water, hein. Puis euh, c'est euh, ouais. le mec qui m'a dit Tu bah, n'aurais peut-être essayer essayé Coldwater parce que c'est vachement bien. Et donc j'ai essayé j'ai joué, j'ai adoré le solo en fait, euh, la mécanique de réflexion, tout ça. Hein. Euh, bon après voilà, j'ai rejoué avec ma conjointe, à propos du tout le jeu. Alors, donc, pas... Mais moi j'ai vraiment adoré ce, ce système là et je me suis dit bah, C'est dommage parce qu'il suffirait que à la place de pêcher des poissons, on aille tuer des gros monstres avec la même mécanique de ouais. jeu. Euh, c'est joué, sur un carton. Euh, parce que moi je trouve que c'est vraiment intéressant après je pense que ça dépend aussi comment on aime bien réfléchir hein, mais... donc voilà il y avait vraiment pour moi un, un réel intérêt euh, en plus un jeu qui avait globalement été plutôt bien accueilli qui n'était pas facilement trouvable par la communauté euh, je pense que ceux qui l'ont cherché à fini par le trouver et puis, <rire> et puis bon voilà, c'est ça donc il y avait quand même un peu plus de... Un peu plus de, de de Fresh water, de vendu que beaucoup de, de, de, -de -water pour un financement participatif. Mais... Donc c'est un jeu qui a quand même un, un gros intérêt, euh, moi je trouve. Et puis ceux qui vont arriver, ben c'est pareil, euh, c'est des jeux euh, qu'on euh, qu avait repérés et puis qui nous ont été proposés. Parce que c'est vrai que j'ai dit une bêtise tout à l'heure, parce que ce ne sont pas les éditeurs qui nous proposent parfois, mais on, on bosse pas mal avec un, un directeur de licence euh, euh, de ces meubles en garde. Euh, qui fait pas mal de, de licences en fait euh, qui, euh, qui fait des licences indépendantes d'éditeurs de, de, indépendants euh, et qui nous a proposé pas mal de choses notamment Maki, euh, on savait que si qu'il avait la licence donc on a le dossier avec lui Shaolina c'est pareil c'était lui qui avait la licence donc voilà euh, il nous avait proposé euh, quoi il nous a proposé un petit dossier euh, qu'on va bientôt faire aussi qui est un jeu euh, sont deux boîtes de jeux solo pour, euh, ouais. encore un jeu que j'ai on en, en, en parlait en off hein, euh... Pour mettre les gens au courant, David localise tous les jeux que je viens d'acheter en anglais. Donc je suis là, j'entends des noms, j'ai une larme qui coule. Mais vas-y, vas-y, je t'en fais. Et donc, c'est vrai que. Donc, c'est lui qui nous a proposé de Très très bon d'ailleurs. Quand il nous a proposé, j'ai dit Ah, j'avais vu ce caisse quand il était sorti. C'est pareil, c'était un peu passé sous du radar. Moi, je voulais trouver qu'il y avait un truc intéressant là-dedans. J'avais fait un premier test, j'avais fait un blueprint, plus, j'avais fait un premier test. Wow, c'est quoi ce truc Et puis, en fait, bon, j'avais un petit peu plus rapidement les règles, et puis, euh, puis c'est un jeu qui demande vraiment une, à, de s'apprivoiser la mécanique au départ. J'étais complètement... Euh, en 5 minutes, j'étais mort la première fois. Et puis, qui demande de la pratique aussi, d'ailleurs. Vais... Voilà, c'est ouais. ça, j'avais commencé à comprendre la façon, la mécanique, le game design jeu, comment est-ce qu'il fallait l'appréhender. Et euh, au final, c'est un jeu qui est vraiment sympa à jouer quand, euh, quand on joue en solo, parce que c'est vraiment un solo pur. Bon, ils ont rajouté la, la, la version de joueur. superficielle. Ben, vraiment... Pour moi, c'est un peu comme les jeux du Yocef Fari, l'Own Edition, c'est des jeux qui, euh, qui ont une courbe d'apprentissage ouais. et qui t'immergent qui vraiment, mais ouais. bon, faut, ça se joue seul quoi. Clairement, ça se joue seul. Voilà, seule, mais bon, ça se joue tout seul. Moi, j'aime bien jouer tout ça me Et donc voilà, il donc, y, y a ce jeu-là qui est arrivé aussi. Euh, il euh, y a Untamed, Feral Factions, tu, tu, tu pleures là aussi Non, celui-là je l'ai pas, je ne <rire> même pas. Ah, <rire> Il y <en> ouais. un. <rire> je vais pouvoir t'acheter un jeu quand même. Ouais euh, <rire> c'est ça. Euh, celui-là, bah, on a pratiquement fini le travail de localisation, c'est lui qui nous qui l'a proposé. Euh, enfin voilà, quoi, donc euh, parce qu'il a un gros gros catalogue de jeux. On a même été pendant un an sur, euh, sur le listing de machines à arcanage au début, donc c'est le listing que lui c'est vraiment. Après, après, Thunderstorm Quest, c'est vraiment trop gros. On va en fait, arrêter d'aller sur des trucs comme ça. Et puis finalement, il sort chez Matago. Mais bon, euh, voilà, je pense que Matago est bien implanté auprès de Bob Vanguard, donc je pense qu'ils vont nous piquer. tous des trucs intéressants. Ils feront Aiden uh, Leaders, qui va sortir bientôt. Qui est excellent aussi, euh, malheureusement pour toi, il est excellent aussi. <rire> voilà c'est ça, bon, de toute façon on s'attend un petit peu. Hein. Mmh. Et puis bah, ils, ils nous ont piqué aussi euh, les euh, sprolopolis ou les buttonfly aussi, eux, ils nous ont piqué. Mais bon en fait c'est un peu notre faute aussi. Nous hein, qu'on enfin, a un petit peu des frais de main, on est un peu des, des, des vieux de la vieille, en gros quand on discute, on dit on va le faire, on sait qu'on va le faire. Si on ne signe pas, on s'est engagé, on s'est engagé. Vrai que les Américains ne fonctionnent pas de la même façon. Et puis je peux comprendre pourquoi. À partir du moment où euh, quelqu'un a pas signé, on n'a pas signé. Donc, bah alors, bah là, on a découvert que ça sortait chez, euh, chez, Ma chez Matagon. Mmh. Alors ouais. du coup tu donnes l'impression, à l'origine quand je voulais te parler d'objection, parce qu'on parlait un tout petit peu d'objection, ouais. euh, qu'il y a eu quelques loupés ouais. en termes de, de couleurs, de symboles sur les cartes, ouais. etc. Euh, ouais. La question ouais. que j'avais envie de te poser c'était, est-ce que euh, chez Boom Boom Games on essaie pas de faire trop de trucs trop vite, est-ce euh, qui causerait des erreurs J'ai pas l'impression que ce soit le cas quand tu m'expliques ta façon de travailler, euh, au final euh, sur des erreurs, qui bah, oui. quand, on, oui. sur, quand on joue, les oui. erreurs elles apparaissent comme évidentes parce qu'évidemment on découvre le jeu donc on fait attention euh, de ton côté, je sais pas, est-ce qu'il y, est qu y a un moment en fin de, de production que, où t'as pas assez bouclé quelque chose ou est-ce que c'est juste les soucis donc, que tu évoquais tout à l'heure hein, qui étaient là avant, qu'on fait que tout s'est un petit peu emmêlé alors, pour répondre très sincèrement, j'ai déjà dit moi les, les questions par rapport euh, alors euh, les cartes les N qui étaient sur les cartes de couleur hein, c'est-à-dire euh, sur objection les cartes euh, qui sont dans le deck de l'affaire euh, de contrefaçon et puis euh, qui sont en fait des N qui sont vraiment des, des, des cartes qui sont euh, pour les packs enfin, qui sont neutres qui, voilà. Et en fait, ils ont des fonds colorés qui, qui expliquent euh, euh, que normalement ça devrait pas être un N, par exemple si c'est bleu, ça devrait être pour, une carte qui est prend la défense, donc il n'y a que la défense qui score en de l'influence quand elle joue cette carte. Et là c'est un N qui est à côté. Moi concrètement je ne l'aurais pas vu parce que j'ai joué avec et euh, je l'ai pas vu. Donc euh, euh, <rire> je pense qu'il y a des loupés aussi euh, euh, à ce niveau-là. Après, il peut y avoir des loupés parce que euh, bah, là dans ce cas-là.. Euh, c'était un fichier qui était un fichier vidéo qui était pas qui était pas eu la dernière le dernier fichier la relecture finale on l'a pas eu en même temps quand j'ai vu le fichier la relecture finale mal calé c'est passé aussi des trucs donc ça me rassure mais globalement tout ce qui je suis il y 70% de chance que je n'aurais pas eu celui-là par contre il y a des erreurs c'est des erreurs qui sont qui sont des erreurs ben, je ne sais pas, c'est une attention, pas forcément parce qu'on essaie de faire attention, enfin euh, on essaie, de faire, on fait attention. Euh, après, euh, il y a des trucs qui passent, des coquilles qui passent. Là, dans cette situation, euh, on a, comme je le disais, le, le timing et le couperet de, de la production euh, jointe, donc c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre de, de, de, de retarder le projet. En fait, globalement, donc, ça, ça peut créer un petit peu de stress. et donc, qui peut faire qu'on va faire des choses trop rapidement, mais en même temps, enfin moi j'ai passé mes vacances là-dessus, donc ça ne va pas dire que, que j'ai fait les choses trop rapidement, quoi. Parce que du coup j'ai plus de vacances, donc voilà, on peut dire ça va faire des choses aussi comme ça. Et donc on récupère quand même, enfin il y, y a dans la. Dans la on fait une, quand même une relecture avant d'envoyer les fichiers, après quand on reçoit les fichiers, on fait une nouvelle lecture. mais as des trucs quand tu bosses. Euh, et là c'est vraiment l'erreur qu'on a, et puis qu'on va essayer de. Enfin, qu'on qu a eu.. Qu qu'on va essayer de ne pas reproduire, mais essayer de faire lire, même si on fait relire par des gens extérieurs, ben, on ne fait pas assez relire, faut on ait plus de lecteurs, hein, parce que Je pense que c'est vraiment ça qui, qui nous a manqué sur ce il, des... euh... Il y aurait pas mal de volontaires, hein, ça fait partie des choses qu veut, que, que oui, la communauté évoque, je voudrais euh... ah, bien travailler, aider, etc. Hum oui, mais après, le, le truc, c'est... Alors, le, le, euh, le, le truc... Hein, Peut-être un petit peu compliqué. Euh, toi, par exemple, même si je les avais vus, les N, euh, sur le... moi j'aurais pu penser concrètement que bah, c'était un effet de carte particulier. C'est vrai que, si je les avais vus, j'aurais demandé à Mike, c'est normal ou c'est pas normal, machin. Ouais. Mais en gros, quelqu'un d'extérieur qui lit ça, qui connaît pas forcément le jeu, qui fait juste une relecture, il peut se dire, bon moi, bah, il y a un N à côté, un truc, bon bah c'est normal, ce serait un X ou un W, bah, qui est pas enfin, une lettre qui est présente dans le entre guillemets. On pourrait dire, ben bah non, il y a une coquille, il là, ça pourrait être très bien, on peut dire, bah, c'est peut-être des cartes particulières, qui ont avec voilà qui sont sur un fond de couleur, enfin, j'en sais rien, mais tu, vu que tu pas le créateur, c'est compliqué parfois compliqué de savoir si euh, l'avion fait une erreur ou fait pas une mmh. erreur, tu mmh. vois. Globalement, souvent, hein, parce qu'il laisse passer quand même un certain nombre d'erreurs, euh, enfin, il, laisse passer, il en fait des erreurs ben, comme tout le monde, il y a des trucs, on s'en aperçoit, il y a des formulations qui ne vont pas. Euh, là, par exemple, l'exemple de Set of Watch, la première, le premier Set Watch, où il y avait des cartes euh, buggées euh, sur euh, la robe des zombies et le géant. En fait, on ne comprenait pas ce qui, ce, qui était, ce qui était marqué sur le, sur le texte. Bah, moi, je ne comprenais pas, donc je lui ai demandé, il m'a dit, ben bah non, ce pas comme ça qu'il faut l'interpréter. Donc, quand tu sais, bah, tu le modifies, tu le corriges, ou même des trucs, bah, moi, je lui disais, mais... Euh, bah, c'est pas normal, enfin, c'est quoi que ça veut dire ce truc là enfin, c'est pas clair quand t'as pas forcément euh, quand, quand t'es pas le, le créateur il y a des choses euh, que tu peux passer à côté parce que t'as pas forcément euh, un, un effet qui est bon euh, par exemple ouais, dans le, là on, on avec les dernières versions des cartes on a vu aussi que sur un témoin euh, c'était pas marqué ça se jouait pas dans, dans le deck de l'adversaire mais dans notre deck donc mais ça euh, ça tu, tu, tu peux pas le savoir c'est ça, ça a un sens que ce soit dans le deck de l'adversaire, mais ça a un sens que ce soit dans le tien aussi. Si tu n'as pas la bonne version, si l'éditeur en VO, tu t'envoie vois pas la bonne version, c'est quand même compliqué. Il y a des trucs que tu peux deviner parce que de toute façon, tu euh, te dis bon, « ça ne veut rien dire ce truc, ou tu ne comprends pas où est-ce que tu veux en dire. Mais il y a des trucs qui sont clairs, qui sont compréhensibles, mais qui sont erronés, donc à partir de ce moment-là, c'est plus compliqué. Ouais. Donc c'était le cas pour, euh, alors pour le N, pour revenir à la question du N et, le, et de la lettre. Euh, voilà Donc on aurait pu penser que c'était euh, quelque chose euh, euh, de volontaire, même si, euh, voilà, si c'était arrivé, on, a, on, a, on aurait questionné pour ça. Mais, donc, mais par rapport à tout, toutes ces erreurs, moi je ne me déjouonne pas. De toute façon, dans tous les temps, dans les processus, normalement, euh, tu es censé faire une première lecture, une deuxième lecture, et puis faire relire par des gens extérieurs, des gens qui, euh, idéalement, qui connaissent le jeu, ou qui ont le temps d'y jouer, enfin, etc. pour que tu aies un vrai recul là-dessus. Ouais. Quand tu es localisateur et que tu une de joint, ça peut être compliqué quand même, ça peut être compliqué même si, j'ai bien que quand on dit ça les joueurs, ils s'en fichent un peu, hein, c'est normal mais nous, il y a des fois on n'a pas forcément le temps d'aller jusqu'à cette étape là euh, moi, globalement euh, on fait relire par des gens extérieurs même ceux qui relisent, parfois l'extérieur, ils voient pas forcément certaines coquilles, enfin, t'as des fois tu. en plus, vous, déjà quand c'est toi qui, qui a fait la mise en page il y a plein de coquilles parce que les yeux, même si euh, moi, moi, j'en fais des erreurs d'orthographe, de, de, des erreurs de français, donc voilà. Mais euh, j'en fais un peu, mais pas tant que ça. Mais Tu, tu, tu vas relire 15 fois ta phrase, et tu, tu, tu vas t'apercevoir qu'il te manque une lettre ou tes lettres, le ou derrière. Et toi, tu as relié ta phrase et dans ta tête, tu la lis euh, avec le mot correct. Sauf que oui, c'est ton, que as ton le... boulot, tu ouais, peux. T'as plus de recul dessus. Ah, ouais. donc, donc ça, voilà, donc ça c'est la première version en gros. De, les relecteurs qui vont te dire « non mais ça, ça va pas, c'est un… » Et donc c'est la première version. Et puis la deuxième version, c'est la deuxième niveau, c'est de pouvoir en effet euh, voir euh, ce qui est de, du gameplay et puis de, euh, de comment ça fonctionne quoi, comment fonctionne le jeu et euh, si c'est une erreur de gameplay, si c'est si c'est juste une erreur d'interprétation, si c'est une erreur de la vidéo ou si c'est une erreur que toi tu as fait en, en, faisant, en faisant ta traduction ou ta mise en page. On va, David, passer à un moment euh, oui. absolument, euh, absolument attendu, hein, absolument intense oui. hein, qui est celui où tu as coiffé la casquette du SAV, ce que tu fais déjà puisque finalement seul le capitaine à bord, euh, tu fais déjà beaucoup de SAV avant de commencer et de te oui. donner les règles du jeu que tu connais peut-être déjà euh, comment c'est possible de bosser à plein temps et de passer autant de temps sur euh, des forums et des réseaux sociaux Réponds-moi en quelques mots <rire> Ouais. Alors, c'est vrai que, mais en fait, ce qui se passe, c'est que globalement, je bouge beaucoup sur mon ordinateur, parce que je bosse beaucoup sur des fichiers, et puis il euh, y a une notification qui apparaît en bas de ma page qui me dit qu'un euh, tel euh, Nix a dit sur euh, cette route ou euh, sur objection. Alors, attends, Nix, il dit que des conneries, il faut ouais, ouais, C'est <rire> un, un petit peu comme ça que ça se passe. Donc, euh, je réponds mon truc, je ferme mon code, et puis, ou euh, même Facebook, et puis euh, je retourne travailler sur, sur mon. C'est un photo notif alors, alors. Ouais, mais c'est vrai que j'aime bien aller parce que quand tu bosses tout seul, mine de rien, euh, euh, quelque part, ça, ça, c'est pas du, pas de lentre genre entre guillemets parce que tu vois pas les gens, mais, mais ça, fait, ça permet quand même d'échanger, euh, d'échanger des mots, globalement plus euh, moi j'ai quand même enfin, une bonne screen, on, a, on a pas trop. Hein, les gens sur code, les formistes sont plutôt sympas, donc bah, c'est plutôt une ambiance sympa. Donc c'est toujours plutôt sympa d'échanger avec des gens qui sont mmh. sympas avec toi, <rire> ce serait, ce serait, voilà, ce serait bizarre de, de faire autrement. Quoi. Donc c'est vrai que j'aime bien, j'aime ça fait partie des petits plaisirs d'aller euh, toujours une quinzaine de fois par jour en sur code. Et puis, euh, euh, et puis maintenant, bah, globalement, il y a d'autres des forums sur lesquels j'allais plus avant, où maintenant je moins mon compte, et finalement c'est un des seuls forums où j'y retrouve à peu près mon compte. Moi j'aime bien, ça grogne un peu de temps en temps, euh, ça, ça rassure sur plein de projets, c'est toujours les mêmes, mais on finit tous par battre dessus, donc c'est une mauvaise fraude totale. Moi ah, bon, j'aime bien, j'aime bien cette ambiance un peu espagnole comme ça. Et puis, et puis globalement, après, après voilà, donc, vu le fait que tu bosses sur mon ordinateur, tu ben, bascules d'un truc à un autre. Bon alors, n'y voyez pas non plus euh, tous hein, une bonne raison pourquoi je, je laisse tomber. Enfin, je... Il y a des erreurs qui se disent après dans le jeu. C'est pas du tout pour ça, hein. ça n'a ça, ça rien à voir. Mais bon, parce qu'on pourrait en, en délivrer ça aussi. C'est vrai. Alors, figure-toi que malgré ta présence euh, donc manifeste sur tous ces, ces réseaux sociaux, les, les gens avaient encore beaucoup de questions quand j'ouvre un sujet euh, sur cette interview, beaucoup de, de questions à te poser, euh, d'où ce fameux ouais. SAV que tu vas nous, nous, nous réaliser maintenant. Alors, heureusement, quand même, dans le ouais. cours de l'interview, tu as, as évoqué pas mal de sujets que je vais pouvoir enlever du SAV qui va se retrouver un petit peu amoindri, ce qui était assez... Euh, Assez ah, énorme. Et on commence mmh. avec une belle où tu auras quand même 2-3 mots, j'espère, à nous dire. Euh, on parle déjà, il est déjà annoncé une saison 3 de cette Watch avec éventuellement une Big Box. Est-ce que tu as des infos qu'on n'aurait pas encore et que tu aurais le droit de nous glisser, nous insinuer Non. Ah bah, comme ça, <rire> c'est le moment où il fallait parler normalement. <rires> ah bon pardon euh, bah, en fait euh, non pas, pas vraiment parce que ça a été évoqué moi je l'ai appris par la bande comme tout le monde euh, Mike n'est pas vraiment quelqu'un qui discute beaucoup Mike Ned, mmh. un éditeur de Rockmanor euh, bah, moi je suis son information sur son site et son blog Voilà, en gros j'ai les mêmes informations que tout le monde donc euh, bon, voilà. pour donner un exemple Mercant Soft Magic euh, qui était un roll White qui était proposé lors du financement de, de Sword of the Coins, euh, il proposait lui à la vente. Moi je ne sais même pas ce que c'était, je l'ai pas proposé dans le financement Ubule. Et il y avait très très peu de choses dessus. J'ai juste vu une image où il n'y a rien. Euh, donc je ne l'ai pas proposé. Et puis après là, il m'a envoyé des trucs parce que je me suis. Euh, parce que des gens m'ont relancé en me disant c'est quoi ce truc là Puis j'ai vu un visuel de la boîte, je me suis dit oh, C'est beau ça. Et donc je lui ai demandé il m'a envoyé des infos, j'ai vu que le jeu était super, on va le sortir, etc. Mais globalement, euh, je peux pas en dire plus. Alors moi j'avais commencé à travailler, là c'est vraiment une info, euh, c'est une news mais bon, qui, qui rapporte plus loin, j'avais travaillé sur un setwatch de Oh euh, parce, que, parce que je suis un grand fan de l'univers de Cthulhu, mmh. et euh, bah, j'avais pratiquement un proto hein, et puis j'avais demandé à, à Manor euh, si ça m'intéressait euh, ce type de truc. Euh, il m'a dit je vais en parler à l'auteur. Bon, je vais relancé, je vais en parler à l'auteur leur... okay. bon. Donc voilà, donc, euh, ça, ça sortira pas, mais moi euh, ouais, j'avais ce genre d'idée. Avec, avec, euh, avec MyGain, les, les infos, je ne les ai pas. Il y aura forcément, enfin, il y aura forcément un 3. Euh, ça, ça par contre, ça je, je le sais, il y aura un 3. Une big box, a priori, c'est vrai que c'est ce que les messages, les, ce que certains ont supputé sur les forums, c'est qu'ils bah, aime bien faire des big box, bon rassembler une big box, mais ça j'en sais pas. Okay. Au Panthéon des jeux qui te sont passés sous le nez, quel est le jeu qui t'est passé sous le nez qui te met le plus en rogne Eh ben, euh, c'est tout neuf, euh, c'est tout, tout, tout récent, euh, c'est Black Orchestra. D'accord. Euh, parce que euh, on, on, est, on a discuté longtemps euh, avec l'éditeur, qui est un sacré coco, celui-là. Euh, et puis euh, on, on a fait Failli signer juste avant le confinement l'année dernière. Euh, et en fait, euh, là je les ai relancés après le confinement pour dire bah nous ça nous intéresse vachement, et bah oui d'accord ok, ils sont Et puis je les ai relancés il y a deux semaines à peine, et puis là ils m'ont dit que, ils m'ont demandé combien j'en voulais de boîte. Et puis après il y a un gars qui m'a contacté en disant qu'ils étaient déjà en discussion avec un éditeur. Donc j'ai demandé qui c'était mais je savais qui c'était mais... et puis je ne sais même pas si c'est la réalité en fait parce qu'ils parce qu travaillent avec Matago sur Everdell donc nous c'est vrai que c'est des choses qu'on qu s'est dit bah, peut-être que s'ils veulent localiser, ils le localiseront avec Matago parce que c'est déjà un... un éditeur qui a pignon sur eux et puis, euh... et puis bah, ils ont déjà bossé sur, sur Everdell donc c'est normal qu'ils le fassent mais jusqu'à présent ça n'était jamais arrivé, ils ne nous en avaient jamais parlé et puis là je dis les volumes qui étaient quand même très modestes et puis là, bizarre, ils, ils font un, un de tout. Donc, euh, voilà. donc ça m'a mis un peu en rogne parce que ça fait, quand même, ça fait quand même deux ans que je ce jeu là, que, que je trouve qu'il y a un jeu. Bah, C'est pareil qu'il y a plein de défauts, hein. il y a plein de défauts, mais euh, thématiquement je le trouve extraordinaire. Et il y avait une attente, hein, parce qu'il y a des euh... était à suivre aussi. Hein. Oui. Est-ce qu'il y a des news de Balak Orchestra oui, oui. Donc, euh... On va être déçu. Eh ben, la dernière news c'est que c'est mort. Enfin, ça ça sort... Peut-être mmh. que ça sortira. Bah, goût, hein. mais, mais après, c'est même pas sûr. Mmh. C'est même pas sûr, mais c'est ce qu'ils m'ont répondu après. C'est euh, la dernière minute. Alors une question. C'est ouais. celui-là qui m'a fait le plus de en... Moi, ouais. Je suis mort après les autres. Comme... Alors une question ouais. qui me fait bien plaisir. Est-ce que tu connais un jeu qui s'appelle Lunar Base Non. non Il ouais. n'y rien. <rire> est <Escroc. rire> Si, <rire> si. <rire> Oui, alors je sais pas comment ça m'est arrivé. Alors, ouais, alors Lunar Base, euh, bah c'est un jeu qui est vraiment extrêmement intéressant. Qui nous a été proposé par un gars qui s'appelle Adrien. Adrien et qui s'appelle Nyx sur les forums. Donc, ça fait partie de, de ces jeux qui nous ont été proposés par des joueurs. Et, euh, et c'est vrai que quand je l'ai vu, j'ai trouvé que c'était quand même vachement intéressant. Donc, euh, là. Bon, il rien de signé sur la euh, euh, Nous, on aimerait bien le faire. Euh, je l'ai dit à l'éditeur. Il était plutôt d'accord parce que pour l'instant, il n'y a personne dessus. Mais vu que j'en parle, comme tous les jeux que je parle qui ne sont pas signés, bah, je pense que quelqu'un va le prendre. <rire> <toujours> que <rire> tu veux ouais. que je coupe ce moment de l'interview, Mais... peut-être ce <rire> serait, serait peut-être mieux finalement, <rire> euh, mais globalement, en fait, l'idée c'était d'attendre la, la sortie, euh, de l'arrivée des boîtes euh, cet été, je crois, qui vont arriver. Ouais, forcément. Mais euh, euh, euh, il faudrait quand même que je, que mmh. je ouais, il faudrait que je reprenne quand même contact avec eux, avec eux parce que j'ai, moi, j'ai dit qu'on qu était intéressés, mais ça on est pas signé, et puis, bon. Euh, voilà, on peut peut-être se dire que finalement, on n'est pas si intéressé que ça. Mais l'idée, c'était d'attendre d'avoir une boîte. Moi, j'aurais bien une, une version prototype pour pouvoir montrer, notamment à mon distributeur, parce que c'est vachement intéressant pour nous, parce que pour, quand on est un petit éditeur, on va pouvoir avoir le soutien, le retour d'une distribution. Combien on en fait, par exemple, parce qu'avec avec, l'expérience qu'ils en ont, ça, ça nous permet, permet de savoir un petit peu mieux. Donc, je voulais avoir le prototype, et puis au priori, ils n'en avaient plus donc il euh, y aura la possibilité de, de jouer en ouais. sur Fable top avec, euh, avec Nix d'ailleurs à votre service Je pourrais peut-être qu'on qu qu qu fasse ça parce que sinon ça va attendre donc j'ai peur que, que ça attende un peu trop euh, Quel regard sur Fue Curse, qui est un jeu qui, euh, qui est assez ambitieux dans son volume <rire> dans, ses, dans sa production et puis qui finalement a eu un tirage qui est un petit peu confidentiel pour toi c'est oui ou non ce coup-ci euh, ou nuancé ouais. c'est un échec ou pas euh, comment tu le situes sur la frise des, des jeux Boom Boom Games Non, c'est pas un échec parce que tant qu'il n'est pas parti en déstockage, c'est pas un échec pour moi. <rire> <'est> là, <rire> Et puis euh, globalement, enfin, euh, il faut quand même que je te quelques mots. Vas-y, vas-y. Vas euh, euh, alors, le problème de règles que tu as évoqué, mais c'est marrant parce que là, je peux, je peux, faut qu'on en parle parce qu'on euh, on en avait discuté quand même pas mal hein, sur. Euh, tu m'avais envoyé des les messages ouais, mmh, ben quand tu étaient écrites avec des rien vu. Et puis moi, je, voilà, moi, j'avais dit, je bah, je comprends pas, moi, ça me dérange pas tant que ça. Et euh, tu vois, après, euh, en discutant, euh, parce que c'est moi qui m'étais principalement occupé du de livret de, de règles, Fred me disait après aussi, euh, ouais c'est vrai que c'est quand même. Euh, mon cogiteur c'est quand même. Euh, c'est quand même pour bien foutu, il des trucs euh, qui vont pas, machin, sans là Et en fait, d'autres, ça ne les a pas du tout dérangés. Euh, d'autres, ben, j'ai vu voilà, quelques vidéos de, de gens qui disaient, bon, c'est je Et je pense que c'est vraiment. Alors, je ça pourrait être beaucoup mieux hein. ça, par rapport à tout ce que tu m'avais dit et c'est vrai avec le recul on se dit bah ouais ça aurait été mieux si ça été comme ça mais moi c'est marrant parce que c'était quelque chose qui m'avait pas du tout choqué et j'avais joué avec ça m'avait pas du tout choqué et, euh, et, euh, et d'autres ont eu le meilleur réflexe que moi et après quand tu relis avec, avec les reproches que, que tu avais fait ou que d'autres ont fait aussi sur les règles en disant ah, c'était mal foutu bah, tu dis bah ouais c'est vrai que ça ça aurait pu être un autre endroit hein, et, et, et puis bah oui, bah ça, oui, ça devrait être expliqué. Enfin, donc finalement, c'est assez. assez euh... et, et là, tu te dis, bah. Comment est-ce que tu fais, en gros, pour réécrire des règles à part Il bah, faut que ce soit relu par quelqu'un qui n'a pas du tout le même fonctionnement cognitif que toi et qui va te dire ouais. euh, moi je comprends rien là, Et, et c'est oui, oui, oui. fini. Et, et c'est vrai que je me suis dit que bah, on n'avait pas du tout du tout le même regard. Pourtant, euh, voilà, euh, toi, autant sur, euh, sur, sur, cette, sur cette watch. Euh, c'était un, un peu plus oui. flagrant qu'il manquait des choses. c'était pas forcément que c'était mal expliqué, mais qu'il manquait plein de choses. Donc, mais ça, moi j'avais déjà rajouté des trucs la première version, mais c'est vrai qu'il en manquera encore. Donc la deuxième version, j'avais rajouté beaucoup plus de choses, et puis tout le monde a allé dans ce sens-là. Et même pour autant, moi, ça ne m'avait pas vraiment marqué tant que ça non plus. Et, euh, et voilà, pour, pour, pour, pour dire que notre, le regard qu'on a sur ces genres de choses-là, eh ben, tu te dis, bah, c'est aussi, tu te dis, bah, merde, donc du coup... Euh, euh, comment est-ce que j'aurais dû faire quoi, pour, que, euh, pour que le livret euh, finalement soit meilleur, bah, à part pas envoyer le livre à la mix pour qu'il dise que c'est <rire> -ce de, <rire> <rire> de la merde Non, non, j'ai ai été pondéré, mais si tu veux, ouais, j euh, on va pas refaire le sujet, il y en a pour encore une heure, mais euh, ouais j'ai trouvé qu'il était assez, assez peu intuitif et qu'il oui. ne prenait pas vraiment la main. Oui. Euh... Ouais. Mais c'est vrai que mais après ça, juste. Euh, Trop, tu seras coupé Mais, euh, de toute façon on a, on a eu aussi un autre regard euh, sur euh, le livret de règles d'objection et là on a vu qu'il y avait un co-auteur co co euh, ils sont deux là. Sur le, et moi j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus accessible et globalement les retours sont quand même beaucoup plus mmh. Favorable, on va dire sur les livrets de règles, même s'il y a des points qui sont un peu obscurs, alors il y a des points qui sont un peu obscurs, mais bon, c'est aussi parfois lire l'intégralité des, ouais. des règles pour, pour, pour mieux comprendre. Et mieux avoir. Mais, euh, mais oui, donc c'est vrai qu'on répondre oui et non, donc c'est pas un échec pour moi, mais les règles sont un peu sur la C'est pas un échec parce qu'on a quand même vendu bah, de nous rester, je dis pas de bêtises, de nous rester moins de 200 boîtes avant, donc ok la boîte de base alors l'extension c'est un peu plus compliqué mais pour les boîtes la boîte de base on a gagné des sous donc c'est l'essentiel euh, pas grand chose mais on a, on a gagné des sous donc c'est essentiel ça nous permet de, de réinvestir dans autre chose et puis tant que voilà. pour moi tant que tant que ça ne prend que du temps euh, même si j'en ai pas toujours forcément mais euh, euh, c'est pas si grave hein. c'est pas un problème et puis on apprend toujours de nos échecs donc c'est jamais finalement. Euh, on te demande <rire> s'il y aurait des extensions à venir pour Dice City. <rire> euh, je crois savoir qui te demande. Alors Dice City, euh, euh, bah oui, bah moi j'ai pas. Tra... Enfin, c'est compliqué, là encore oui ou non, désolé, je suis désolé, je bousille complètement ton, ton concept, je dis non, mais. Euh, oui, j'aimerais bien, parce que c'est un jeu que moi, enfin c'est mon premier gros jeu que j'ai édité et euh, j'étais très très fier de le faire, mais bon ça n'a pas vraiment marché comme je le comme voulais. Ce euh, serait quand même un sacré risque, donc moi j'ai traduit, tous les fichiers sont traduits, euh, mais est-ce que je prends le risque de, de rééditer ce que je dis souvent, mais en même temps, c'est pas vraiment une réponse, mais je dis oui, je ferai une version, un financement participatif et puis ça ira pas en boutique parce que ce serait trop cher, et puis on fera 300 euros en boîte pour ceux qui ont vraiment envie, enfin, en se disant qu'on va finir le projet comme ça et on va aller jusqu'au bout parce qu'on avait les droits pour toute la gamme. Mais euh, financièrement, euh, voilà, donc ce euh, ne serait pas du tout rentable parce que hein, bah, a... C'est c'est miette, déjà la boîte de base, quoi que je commence tout juste à gagner des sous. Euh, et vu que ça se vend à une dizaine de boîtes par-ci, une dizaine de boîtes tous par mois et tous les mois, donc c'est pas, pas ça, ça que je vais faire bouillir la marmite comme il y a Après, c'est vrai que moi j'aimerais bien, mais euh, c'est pas une priorité malheureusement, euh, vu le catalogue qu'on a actuellement, euh, j'ai d'autres priorités que j'ai pas le temps de faire entre guillemets. Euh, avant de faire une euh, de de et j'en suis vraiment désolé hein, parce que euh, moi c'est vraiment un jeu que je trouve vraiment super sympa et que j'apprécie beaucoup et, j et rien que pour mon euh, amour propre j'aimerais bien que ça, ça soit finalisé à un moment ou à un autre ouais, Est-ce est que euh, Thunderstone Thunder, Quest, je vais y arriver on te demande comment c'est passé à ouais. la localisation alors euh, plutôt bien ou mal, est-ce que le fait que le jeu soit plus volumineux que ce que tu as l'habitude de faire, c'est quelque chose qui... Que tu serais amené à refaire, qui était une bonne expérience ou au contraire peut-être trop périlleux, trop long, trop compliqué euh, si, si je devais répondre que vous par oui ou non, euh, je dirais non, je ne mmh. le referais pas. Euh, en même temps, vu que je dis des trucs et que je ne suis jamais ce que je dis, ce serait peut-être Non, non, mais sérieusement, alors plus sérieusement, parce que ça, ça irait trop vite de dire ça, mais... Euh, un gros jeu, pourquoi pas euh, De cette façon-là, mmh. non. C'est-à-dire, en gros, laisser porter par l'éditeur d'origine, non, parce que nous, on n'était pas du tout du tout d'accord avec la façon dont ça s'est passé, euh... enfin, pas du tout, mais... enfin, euh, oui, enfin, moi, ça m'avait surpris, j'avais mis quelques remarques, j'ai été pas gueulé auprès de la en disant, ah, Et j'avais dit, bon, la, la, la, la page, je me sens quand même pas... Euh... Voilà. Mais bon, me euh, m'a dit, euh, voilà, c'était resté comme ça, donc, euh, partenariat, pour moi, et partenariat, ben, euh, t'acceptes, voilà. C'était signé, c'était parti. Bon, le résultat est encore pire pour nous que, que les <rire> flèches, hein. c'est une bérésina financière ouais. hein, ce, ce jeu-là. On va s'en sortir parce qu'on euh, a quand même des moyens de s'en sortir actuellement, euh, on a des pistes, mais euh, si on n'avait pas eu ces pistes-là, euh, qu'on qu acceptait finalement de faire un geste là-dessus, euh, on, on déposé le bilan, hein. enfin, clairement, ce n'est pas, pas du tout possible. Enfin, on ne fait même pas 200 boîtes de Pledge Champion, euh, on fait une centaine à chaque fois de reste, il faut qu'on produise 500 boîtes à chaque fois. Donc, euh, avec assez peu d'ouverture, avec un prix, si je si je donnais le prix de vente du jeu, je pense que tout le monde, euh, voilà, personne ne comprendrait, parce que bah, justement, on n'a fait que de petites productions, on n'en fait que 500, donc forcément, ça coûte très cher et le jeu coûte très cher et puis bah, la marge AEG n'est pas négligeable et donc euh, c'est une, une catastrophe. Pour nous c'est une, une catastrophe dans le sens où enfin, financièrement on pensait quand même gagner un peu plus d'argent, on va gagner quand même de l'argent parce qu'on euh, a trouvé une solution qui va nous permettre de gagner quand même. Enfin on espère que là, les doigts, parce que, on espère quand même que la solution elle, elle va tenir jusqu'au bout. Mais quand je vois sur, sur Code plein de joueurs qui me disent Ouais, moi je me laisse tenter, je vais faire le holy <rire> <rire> parce que ouais, non, non c'était vraiment. Euh... Et c'était compliqué en fait. Euh... Bon, j'ai pas envie non plus de, de, de prendre trop de temps pour en parler, mais c'est un gros jeu, euh... mais euh, entre ce qu'on nous avait. Enfin, c'était un risque, parce que c'est toujours un risque, c'est sûr, euh, mais on ne pensait, pensait pas que ça allait mmh. être ça, quoi. Enfin, concrètement. En termes de dynamique de campagne, en termes de campagne, en termes de, de présentation de campagne. Alors euh, enfin, moi je me souviens la, la fois où j'ai fait l'info sur le fait qu'on avait qu'on avait signé ce truc-là sur Facebook. Je ne sais pas, j'ai dû avoir 15 000 vues, je crois. Je jamais vu ça. Quoi. <rire> Pour ma page Facebook, voilà. Et quand je vois le résultat à la fin, je me dis, bon, il y a quand même. A quand même merdé à plein d'endroits pour que ça marche pas. Alors nous on a en plus pas le pas l'assise en termes de, de renommée pour que ça fonctionne vraiment beaucoup mais ça qu'on pensait vraiment que le jeu en lui-même se suffisait euh, et que bah, même si on n'était pas très connu ce serait pas très, très grave. Donc, je pense qu'on a eu tort. Euh, mais, donc sinon c'était. C'était pas en refaire dans, dans, dans, dans ces conditions-là. Mmh. Une... Alors dernière petite question ou question ennemie, euh, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, il y a pas mal de gens qui demandent comment faire pour, euh, pour participer aux relectures, pour même il y a qui demandent à faire un stage chez Boom Boom Games, est-ce que c'est possible Comment on fait Est-ce que tu es, serais ouvert à ce genre de choses Alors... Ah bah complètement, je veux dire, euh, en plus celui qui a posé la question de Stage, parce que je l'ai vu l'autre fois. Euh, j'ai vu, vu sa question. <rire> j'avais vu sa question, j'avais vu qu'il était apparu. Euh, euh, il fait partie des relecteurs, notamment. Enfin, moi en gros, les gens qui ont envie de relire, mais je l'ai fait par exemple euh, hier, je crois que j'ai mis un, un message sur Thunder Sound Quest. Pour ceux qui voulaient être relecteurs, euh, moi je suis totalement ouvert à ça, ça pose aucun problème. Et donc j'ai déjà euh, plusieurs personnes qui m'ont répondu hein, pour euh, pour me donner un coup de main, au contraire. Enfin, je veux dire, euh, moi, j'ai, enfin, j'ai les projets. Enfin, après, après, enfin, le truc, c'est malgré qu'on ait des relecteurs, il y a des fois, on, ça, c'est pas, pas, parce qu'on a des relecteurs que ça, qu'on laissera pas passer des cotis. Il y en a peut-être. Hein. Euh, mais après, moi, je suis très, très ouvert aux ce que la communauté euh, se propose, vient euh, m'aider. Euh, au contraire. Ça fait un poids, Et puis même par exemple, si j'avais pu faire relire puis un coeur le livret, peut-être que je serais tombé sur quelqu'un qui réfléchit pas de la même façon que moi et qui m'aurait dit je comprends pas le livret de c'est quoi ce bordel Après, peut-être qu'il n'aurait pas vu parce que il n'aurait pas pu voir parce qu'il n'avait pas entre les mains des logiques. Il y a peut-être des choses aussi ça joue aussi. Mais bon, il aurait peut-être pu un certain nombre de choses. Donc globalement. Euh, surtout bah, par exemple sur ton histoire de il y a plusieurs personnes qui m'ont répondu pour participer. après aussi ceux qui connaissent le jeu, qui veulent euh, qui veulent faire la relectures, il euh, n'y a pas de problème. moi je suis très très ouvert, on en peut fait, m'envoyer un message. Hein. il y en a certains qui, qui, qui franchissent le pas, en envoyant en des messages pour pour proposer des jeux, eh ben, on peut franchir le pas pour proposer de l'aide. moi je suis très très preneur. alors après euh, il euh, y a peut-être des messages qui, qui, qui passent à l'as hein, je suis désolé si je ne réponds pas à tout le monde globalement je sais que, que, que répondre à peu près à tout le monde il ne ouais, faut, faut pas hésiter à me contacter de cliquer sur, mon, sur ma, ma petite tronche sur, sur Code et puis euh, il y a beaucoup de ça. gens qui se sont, euh, euh, sont mis d'accord pour, euh, pour me demander de te passer un message pour te remercier pour ton travail toutes les, les localisations que plus... tu... Bah, que tu fais et qui permet, euh, et qui bon permet souvent de découvrir des jeux en France que, euh, que moi j'ai déjà, donc pour moi c'est trop tard, mais que la plupart des gens ne connaissent pas. <rire> euh, Qu'est-ce que c'est pour finir la, ton objectif, ton ambition à moyen terme, là, si on prend sur les cinq prochaines années Est-ce que ce serait de faire une édition 100% BGG Est-ce que ce serait d'avoir une plus grande équipe et de localiser, localiser plus ou mieux C'est quoi le, le but aujourd'hui Alors, mon, mon but premier, c'est déjà d'arriver mmh. en vivre. Parce que vous savez, à partir du moment où j'aurai une entreprise qui sera viable et que je pourrais me salarier, ça veut dire que j'aurai finalement réussi mon pari. Parce que moi, je viens d'un domaine qui est complètement, complètement différent. J'ai complètement lâché pour, pour lancer ce truc qui était un petit peu quand même. Voilà, quand j'en ai parlé à mes parents, ma mère, juste, comme je dis, -ce, que ce truc hein, tu as lâché ton boulot, t'as un CD, t'es pas trop mal payé, machin, tu risquais pas d'être viré euh, par les temps euh, qui courent. Et puis euh, donc, donc c est, c est, parce que tout simplement, c'est pouvoir continuer. Enfin moi ce que j'ai envie c'est de pouvoir continuer cette aventure-là. Donc un moment ou un autre, il faudra que je puisse quand même me salarier parce que sinon ça sera pour continuer. Donc c'est le premier objectif mais j'ai envie de dire, que ça c'est vraiment à, plutôt dire à très à moyen court, quoi, on va dire. Après, ben, les créations BGG on, on a des jeux, enfin, c'est des coéditions de bad test, mais on a un jeu, B-Movie qui est sorti, enfin, qui est un jeu de bluff, qui est un petit jeu de bluff, mais qui est un jeu de bluff rigolo qui est sorti, qui est une création. On bosse sur euh, plusieurs autres jeux qui sont des créations qui sortiront, euh, bien sûr. Après, euh, moi, ce que j'aimerais bien <rire> aussi, personnellement, c'est en tant qu'auteur pouvoir réussir à aller jusqu'au bout de mes prototypes, euh, parce que c'est absolument effarant, J'ai toujours plein de petites idées de jeux que je commence à gratter, que je commence à construire, et puis euh, que je laisse de côté. J'ai même un, un jeu là, sur la guerre des boutons où, euh, qui est complètement illustré, hein, mais qui, qui va me demander un ton monstre pour euh, une mise en page. Et donc ils sont toujours en chantier. Et donc c'est vrai que tant que ça arrive, et tant que j'ai des priorités qui arrivent devant, ben, j'arrive pas à me consacrer qu'à ça et euh, à oublier le reste. Donc euh, sortir la guerre des boutons, ce sera vraiment euh, un, grand, un grand pas, une grande priorité. Et puis après, euh, non, alors pour, euh, pour l'équipe et tout ça, bon, moi j'aimerais bien travailler en équipe, mais je sais bien que le modèle économique pour l'instant qu'on a, c'est pas du tout possible, parce que déjà arriver à être salarié, ce sera déjà une première chose, mais salarier quelqu'un d'autre, c'est c'est un truc que je... avant que je que j'y aille, entre guillemets, il faudra vraiment que je sois sûr de pouvoir y aller, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qu'on va prendre et qu'on va acheter parce que voilà. Donc il faut, donc il faut aussi avoir voilà, un jeu qui fonctionne bien en France, qui fonctionne bien à l'international parce que forcément il faut aller viser le marché grand, anglo-saxon globalement ou alors il faudra plusieurs jeux qui fonctionnent très très bien en France. Donc euh, avant que ça arrive, je pense que ça... C'est trop long ça, terme pour l'instant. Ouais, ouais, je pense que ça sera... Je ne vise... Je vise, vise pas du tout la responsabilité d'être employeur, de quelqu'un. Déjà, être employeur de moi-même, ce serait déjà pas mal. Mais écoute, être suffisamment schizophrène pour me faire une fiche de pays. Là. Ça <rire> ça tout pas mal qu'on te souhaite. En <rire> tout cas, euh, oui, tu as, as une vraie communauté derrière toi et, euh, et on va suivre de près les évolutions euh, et les nouvelles localisations à venir. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accordé euh, de ton précieux temps cet après-midi ouais. pour répondre à cette interview. Et puis, cas, euh, aussi, je vais retourner sur Thunderstone Quest, c'est tout. Mais moi j'aime bien causer. Alors, toi, non, ça aurait pu durer encore longtemps, je me suis en... pourtant réfréné. J'ai tellement peu l'occasion d'en discuter. Tu voilà, je... ouais, avais besoin je... d'en parler. Je pas je... voilà. <rire> Docteur Nix. Euh, non, merci vraiment. Et puis, ensuite, euh, tout ça de très près. Merci. Je te dis à très bientôt. Euh... Ouais, ça marche. Allez, à plus. Salut à tous.